Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidaire en action. Solidaire en action. En action. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme, Ramon et Aurélien qui vont nous parler des mobilisations. Les 19, 21 et 26 janvier prochains, les secteurs de l'énergie, de la santé et du social et de l'éducation seront mobilisés. Bonjour Jérôme, donc tu es de Sud Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le projet Hercule dont on parle beaucoup et en quoi cela est fortement problématique pour l'ensemble de la population Alors Hercule, c'est le nom que la direction d'EDF et le gouvernement ont donné au projet de démantèlement d'EDF. EDF, comme on l'a connu, a déjà subi pas mal de phases dans son démantèlement, de séparer la production de la distribution et du transport, en réalité de séparer les branches lucratives et celles euh, un peu moins lucratives et le projet Hercule, ils veulent séparer en trois filiales complètement étanches les unes des autres, d'un côté la production nucléaire et thermique, de l'autre côté la distribution et le transport et une autre filiale qui serait euh, les barrages hydroélectriques, ça correspond à une injonction de la communauté européenne qui, depuis le milieu des années 90, enjoint la France à détruire son service public et à en faire quelque chose de, de privé, de rentable. L'électricité, depuis 2007 par exemple, a augmenté de, entre 60 et 70 Les salariés et les syndicats sur cette affaire se battent pour les droits des usagers et des citoyens. Ce n'est pas pour leur propre intérêt. Qu Est-ce que tu peux nous expliquer euh, du coup, quelles sont les revendications de Sud Énergie et les mobilisations qu'il va y avoir euh, tout le long du mois de janvier Le 19 janvier, euh, tous les syndicats euh, sont unanimes pour dire que le projet Hercule doit être euh, euh, abandonné. Nous, Sud Énergie, ce qu'on défend, c'est l'idée d'un service public, comme dans l'ensemble de Solidaire. Un jour, on imagine une centrale nucléaire en difficulté. Euh, qui sera donc euh, encore une centrale nucléaire d'État, puisque c'est censé rester dans le, dans le giron euh, du, du public, et on imagine un barrage hydroélectrique non loin de là, euh, qui est privé. Dans certaines phases d'accident, on est censé se réalimenter une centrale nucléaire par un barrage hydroélectrique. Alors on imagine que le barrage et la centrale nucléaire n'ont pas le même propriétaire. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce, dans ce cas-là Est-ce que c'est l'intérêt général qui va primer Est-ce que ça va être des négociations commerciales On ne sait pas du tout comment ça va se passer et on n'a pas vraiment confiance euh, aux acteurs privés qui ne voient que leurs intérêts financiers propres et euh, bien souvent l'intérêt général y passe euh, à la trappe. Bonjour Ramon tu es du syndicat Sud Santé Sociaux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le 21 janvier prochain, les personnels de la santé, du social et du médico-social seront mobilisés Donc un appel est lancé dans toute la France euh, qui doit réunir à la fois des intersyndicales, des intercollectifs. Nos principales revendications sont pour la fédération Sud Santé Sociaux. Cette augmentation de rémunération doit être au minimum de 400 euros net par mois. Euh, cela fait des années et des années que euh, dans les trois secteurs, il y a une perte de pouvoir d'achat euh, conséquente. Euh, nous souhaitons, nous exigeons que des ouvertures de lits euh, euh, soient, soient rapidement décidées euh, euh, parce que, pareil, hein, depuis des années, il euh, y a eu des fermetures de lits, des fermetures de services. On oblige les travailleurs à, à recevoir les usagers dans des conditions qui sont indignes, indignes pour les salariés, mais surtout indignes aussi pour les, pour les usagers. Plus d'un, plus d'une salariée euh, est victime de, de, de, de burn-out, de, de, de malaise au travail. Euh, nos conditions sont, sont en, en, en continuelle dégradation, et tout ça avec un seul objectif, celui de faire de profit. Pour la santé, c'est la même chose. On les a fait travailler dans un, lors de la première vague dans des conditions qui mettaient en péril leur santé, la santé de leurs proches. Pas de masque, pas de produits, pas d'équipement de protection individuelle. Et quand les salariés ont dénoncé ces conditions indignes de travail, ils ont été sanctionnés. Donc nous souhaitons aussi, nous exigeons l'arrêt euh, de, la, de, la, de la répression syndicale, de la répression des, des, des donneurs d'alerte. Le management euh, qu'on nous, qu nous impose ne vise qu'à euh, davantage de, de, de, de, de, de ce qu'ils appellent une rentabilité. Est-ce qu'on peut être rentable sur du social, sur l'humain euh, Nous on pense pas, nous on, est, on pense que, que tous les efforts de la société doivent viser à davantage de solidarité, davantage de... de de, de soutien collectif et, et davantage de, de, de prise en charge des plus, des plus démunis. On n'a pas envie euh, que les populations euh, les plus fragiles soient laissées sur le bord de la route. Cerise sur le gâteau, c'est quand même notre euh, protection, notre modèle de protection sociale qui va être remis en cause, la sécurité sociale euh, que tout le monde vente, qui, qui, qui, est, euh, qui est détruite, attaquée par un gouvernement libéral euh, qui traite les... les, les, les les, les citoyens de ce pays avec un mépris qui est, euh, qui est intolérable. Je voudrais parler aussi de la, de la, de la branche d'aide à domicile, où là on a envoyé au Caspip euh, une grande majorité de femmes euh, isolées, euh, qui travaillent dans des conditions euh, extrêmement difficiles. Euh, le secteur de l'animation aussi, qui a été complètement lâché euh, durant toute cette période. On ne cherche qu'à une chose, c'est transformer ces métiers du du care, hein, du, du, du soin, euh, au, au sens large, en euh, des travailleurs malléables et, et corvéables à Merci, à une ubérisation de, de, de notre travail. Euh, C'est une perte de sens qui est, qui est intolérable pour la grande majorité des, des, des, des travailleurs et des usagers. Bonjour Aurélien, toi tu es de Sud Éducation. Donc on voit que dans le secteur de l'éducation, hein, les personnels ont été fortement en première ligne et, et mobilisés pendant toute, toute cette crise. Euh, il y a déjà eu des mobilisations dans l'éducation. Ce sera à nouveau le cas le 26 janvier prochain. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi Alors oui, effectivement, des mobilisations sur les questions sanitaires hein, qui ont eu lieu sur la fin de l'année scolaire dernière. On a même un protocole sanitaire qui avait été allégé au cœur de l'été par le ministère de l'éducation nationale et avec la reprise de, de l'épidémie alors qu'aucune nouvelle mesure euh, n'était prise, euh, les personnels se sont mobilisés au retour euh, des, euh, de, des derniers congés pour les lycées notamment, euh, imposer la mise en place de demi groupes partout euh, où c'était nécessaire et après euh, plusieurs jours de, de grève reconductible qui était assez suivie euh, dans les établissements euh, ont obtenu gain de cause avec une mesure... Euh, qui euh, a été mise en place jusqu'au 20 janvier et qui va être là prolongée puisque malgré euh, les annonces hein, sur un protocole sanitaire qui... Euh garantirait que les établissements scolaires seraient absolument sans risque de contagion, euh, que la contagion se ferait, euh, comme l'explique notre ministre, plutôt au domicile. Euh, on voit bien que la réalité elle est quand même assez différente. Les familles ont été encouragées à ne pas mettre, ou en tout cas on leur a donné la possibilité de ne pas mettre euh, leurs enfants à l'école euh, sur les derniers jours avant, avant ces congés. Euh, et puis là on voit qu'il y a une reprise à la hausse hein, des, des contaminations depuis, euh, depuis la reprise donc mesures qui vont être prolongées et une inquiétude euh, qui est forte avec euh, une demande euh, de renforcer euh, au plus vite euh, ces mesures, euh, à la fois en appliquant euh, les mesures alors, du plan d'urgence de juin, euh, effectivement euh, avec un caractère inévitablement tardif, mais j'ai envie de dire euh, mieux vaut tard que jamais, il n'est jamais trop tard, euh, plan d'urgence qui préconisait des recrutements massifs pour euh, favoriser une réduction des effectifs, euh, la réquisition de locaux, pour, euh, donc là aussi pour euh, favoriser les dédoublements avec pour nous un objectif, euh, continuer euh, l'accueil des élèves, mais dans des conditions qui permettent euh, de garantir la sécurité sanitaire des personnels euh, comme de ces élèves. Et puis le 26 janvier, euh, une nouvelle date de mobilisation à l'intersyndicale qui appelle à cette journée de grève, euh, qui est celle des salaires, euh, des traitements dans l'éducation nationale, puisque euh, on est sur des promesses depuis plusieurs années, euh, y compris du, du ministre en exercice, de revalorisation historique, de gestes significatifs. On a eu un tas de dispositifs, on a eu un observatoire euh, des salaires, alors qu'a priori le ministère qui est notre employeur sait à peu près combien il nous paye. Et à l'arrivée, surtout, euh, la montagne qui accouche d'une souris, puisqu'une annonce de 400 millions d'euros, euh, ce qui est rapporté à plus d'un million de personnel dans l'éducation nationale, euh, fait à peu près 29 euros bruts mensuels. Euh, alors c'est une moyenne, puisqu'on est sur euh, les, euh, revalorisations. des revalorisations, j'utilise des guillemets, puisqu'ils sont uniquement euh, sous forme euh, de primes. Euh, sous forme indemnitaire et uniquement sur, euh, sur les euh, premiers échelons. Donc on est euh, bien en dessous évidemment, de ce qui était, euh, qu était réclamé, euh, dans un contexte où euh, sur les euh, 25 euh, dernières années, le point d'indice a été euh, inférieur 21 fois euh, au montant de l'inflation. Une, une professeure des écoles échelon 5, ça fait à peu près 550 euros euh, brut euh, mensuels en euros constants euh, de pertes par rapport... Euh, à 1995. Donc. Puis on a aussi euh, des sujets plus particuliers sur certaines euh, catégories de personnel. Euh, je prendrai l'exemple des AESH, les euh, accompagnantes euh, d'enfants en situation de handicap, donc, euh, qui est le nouveau statut euh, de, de celles qu'on appelait autrefois AVS, auxiliaires de vie scolaire, qui sont à euh, temps partiel imposé euh, dans leur euh, immense majorité, à, sur des contrats en moyenne de 24 heures par semaine, et donc des rémunérations qui tournent euh, à 760 euros. Ce sont des niveaux de salaire euh, qui ne permettent pas euh, de vivre dignement et en plus ce sont des catégories de personnel qui sont exclus de la prime d'équipement, qui sont exclus de la prime REP alors qu'elles ont un rôle essentiel dans les dispositifs d'éducation prioritaire. Donc mobilisation intersyndicale le 26 janvier pour réclamer des augmentations immédiates de salaire, et augmentation que nous on souhaite et on réclame à ces éducations comme allant dans le sens de réduire les écarts de salaire, c'est-à-dire qu'on réclame que les augmentations soient plus importantes sur les salaires les plus bas. Bien, merci beaucoup à tous les trois pour euh, toutes ces explications. Alors, on voit bien que face aux attaques euh, du gouvernement, ces différents projets, la non prise en compte des revendications des personnels, euh, le fait que le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, on voit bien que ces mobilisations devront être massives au mois de janvier, donc, avec euh, tous ces secteurs euh, qui seront en lutte et qui euh, amèneront jusqu'à la journée euh, interprofessionnelle de grève du euh, 4 février. Alors pourquoi se mettre en grève le 4 février bien, on a mille et une raisons hein, de le faire. Alors, pour nos services publics, euh, parce que manifestement, euh, euh, le gouvernement euh, continue les suppressions à ce niveau-là. Les services publics n'ont aujourd'hui euh, plus les moyens ni humains ni matériels euh, d'exercer leur euh, mission, hein, pourtant euh, essentielle à l'ensemble de la population de notre pays. Euh, pour, euh, pour nos emplois également, hein, puisqu'on voit bien que les licenciements se multiplient. Euh, que cela entraîne euh, énormément de, de chômage, de précarité, l'augmentation de la pauvreté, et que finalement, une des seules réponses du gouvernement, euh, c'est bien une dérive autoritaire euh, et liberticine, et les attaques contre nos droits et nos libertés euh, fondamentales, euh, notamment au travers de la loi euh, euh, sécurité globale. Donc il faudra être toutes et tous ensemble en grève, en manifestation le 4 février prochain. Et le 4 février prochain, on reprend du terrain.